Alors je m'appelle Marjorie, je suis avocat depuis 8 ans au barreau d'Annecy. Alors moi je suis maître de conférence en droit privé. Alors je suis magistrat, ça c'est la profession générale qui englobe l'ensemble des juges et des procureurs. Pour faire simple, je suis magistrat du parquet ou du ministère public donc qui regroupe l'ensemble des procureurs et des adjoints des procureurs. Personnellement mon titre exact est vice-procureur de la République au tribunal judiciaire d'Annecy. J'ai obtenu un doctorat en histoire du droit et puis, euh, mon idée, c'était de devenir enseignante à l'université. Et par la suite, j'ai été amenée à faire des stages en cabinet d'avocat et le, le métier m'a plu. Et donc, c'est comme ça que j'ai intégré ensuite l'école des avocats à Lyon et que j'ai prêté serment à l'issue de, de mon diplôme euh, quand je l'ai obtenu. J'ai fait donc, un parcours classique euh, licence de droit privé. J'ai fait un master 1 carrière judiciaire. J'ai fait un master 2 ensuite droit des activités médicales et psychosociales à l'UCLI, à Lyon. Et ensuite j'ai fait un, un doctorat, une thèse en droit pénal et, et sciences criminelles, de nouveau à l'Université Lyon 3. Euh, une thèse qui portait sur le corps humain en droit pénal. Euh, déjà c'est très technique, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'on dit toujours que le pénal c'est pas du droit, mais ce n'est pas vrai. C'est très technique et puis c'est très, euh, très très humain. C'est très très humain parce qu'en plus ça, ça concerne absolument, absolument tout le monde. C'est une matière où il y a beaucoup d'humains, et c'est des matières aussi où on plaide. Ça reste des, des domaines où, du droit où on continue à plaider, à convaincre par la plaidoirie, ce qui n'est plus tellement le cas d'une certaine mesure euh, des, de la matière civile notamment. Le ministère public est euh, l'avocat de la société c'est-à-dire que je dois veiller à l'application de la loi. Euh, ça englobe un certain nombre d'attributions, certaines sont connues, d'autres le sont moins. Le rôle principal du procureur de la République, c'est de diriger les enquêtes de la police et de la gendarmerie, de décider de la suite à donner à ces enquêtes. Je fais juger quelqu'un, je ne le fais pas juger, est-ce qu'il y a suffisamment de charges Pas suffisamment. Est-ce que c'est une procédure qui mérite d'aller devant un tribunal ou qui peut être traitée par d'autres manières Ce qu'on appelle la troisième voie entre le classement sans suite et la poursuite. Il y a un certain nombre de réponses pénales qui peuvent être données et qui ne passent pas nécessairement par la saisine d'un tribunal. À l'audience, je requiers l'application de la loi, je dois apporter moi, la démonstration de la culpabilité, requérir une peine et puis ensuite la faire exécuter. J'estime qu'à au moins 90%, le métier d'avocat, c'est un métier de conseil. Avant de faire de la défense, on est là pour donner le meilleur conseil possible à nos clients, Donc, que ce soit en matière pénale, en matière civile, peu importe d'ailleurs le domaine. Et ça, c'est le, le, vraiment un travail de fond qui est, qui est le plus important. Ça dépend tout à chacun, en fait, parce qu'on a plusieurs pôles de responsabilité. On va dire, il y a les, le pôle enseignement, le pôle recherche, et on a aussi des responsabilités pédagogiques. Il y a également une attribution très importante du procureur de la République, c'est en matière de mineurs. À l'encontre des mineurs délinquants, de la même manière que pour les majeurs, en choisissant les différentes options qui lui sont proposées pour engager ou non des poursuites, utiliser des procédures alternatives, saisir le juge des enfants, aller au tribunal pour enfants, requérir là aussi la peine à l'encontre des mineurs délinquants. Et puis également, le procureur de la République s'occupe de l'enfance en danger. C'est-à-dire que le juge des enfants est saisi soit par le mineur lui-même qui peut demander protection au juge, soit par la famille qui sollicite l'intervention de la justice, soit par le procureur de la République. On a entre guillemets un adversaire, en matière pénale encore une fois, hein, qui est, quand on est en défense, le ministère public. C'est lui qui représente l'État, c'est lui qui défend les intérêts de la société, et je dis entre guillemets un adversaire parce que les procureurs sont aussi des magistrats qui sont loyaux, et il n'y a pas toujours lieu de se battre bec et ongles par rapport à ce que serait leur réquisitions. Elles sont parfois très justes, elles sont parfois équilibrées et, et euh, donc c'est notre adversaire procéduralement parlant, parce que la salle d'audience est ainsi faite qu'on est face à face l'un avec l'autre, euh, et notre travail d'avocat, c'est ça, c'est d'apporter cette contradiction-là aux arguments qui sont développés. Dans les affaires graves, le procureur de la République est celui qui saisit le juge d'instruction, ce qui est obligatoire en matière criminelle et facultatif dans les autres cas, le procureur de la République, en tant que garant de l'ordre public, doit veiller au respect de la loi dans un certain nombre de situations. Par exemple, le procureur de la République a en charge le contrôle de l'État civil. Donc, tous les problèmes relatifs à la tenue des registres d'État civil, eh c'est le procureur de la République qui est chargé d'étudier et de régler ces problèmes-là. Il a pour se faire autorité sur les officiers de l'État civil. Il a également un avis à donner dans toutes les affaires qu'on appelle les affaires d'État des personnes. Le procureur de la République donne son avis en matière d'adoption, par exemple, euh, donne euh, son avis ou prend des décisions lorsqu'il s'agit, par exemple, de faire opposition à des mariages qui semblent frauduleux ou à des reconnaissances d'enfants frauduleuses. Il vérifie ce qu'on appelle l'opposabilité des décisions étrangères en matière d'État civil. Un divorce rendu à l'étranger est-il euh, applicable en France Des choses qu'on peut écrire assez régulièrement, ça va être des des notes de je vous donne un exemple très répandu des notes de jurisprudence donc vous avez un arrêt de la cour de cassation qui va sortir et nous derrière on va écrire un petit article plus ou moins long sur l'apport de l'arrêt euh, les évolutions possibles etc l'idée ouais, c'est que ce soit publié dans des revues ou dans des ouvrages dans mes cours euh, j'en m'en suis pas trop servi c'était aussi surtout bah, les, les notes euh, de jurisprudence parce que pour le coup ça permet voilà de donner des exemples concrets euh, et de parler plus spécifiquement de certaines affaires, parce que sur lesquelles, vu qu'on a écrit dessus, voilà. mais en dehors de ça, pour le moment en tout cas, non, il y a quand même une cloison. Ouais. Le procureur de la République a des attributions en matière commerciale. Il représente le ministère public auprès du tribunal de commerce, notamment dans les procédures qui mettent en jeu des entreprises en difficulté procédure procédures de sauvegarde, d'ouverture de redressement judiciaire, de liquidation des entreprises et également, éventuellement, ce qu'on appelle des sanctions à l'encontre des dirigeants qui ont été indélicats et qui ont compromis la situation de leur société. Il y a un grand avocat, vous le connaissez peut-être, Henri Leclerc, qui a dit récemment « Être un bon avocat pénaliste, c'est déjà pas faire semblant d'être avocat, de pas jouer à l'avocat, mais d'être soi-même. » et d'être sincère et authentique dans la défense qu'on mène. Après, moi, je suis assez du, du style à penser qu'il faut être bon en procédure, qu'il faut être euh, voilà, carré dans nos, nos convictions, et puis d'être à l'écoute aussi de la parole qu'on doit porter. Pour faire un bon chercheur, je crois, <rire> ça aussi c'est dur, euh, je crois aussi qu'il faut surtout, surtout savoir se remettre en question. Jamais penser qu'on est expert dans un domaine, parce que, parce que du moment où... Enfin, Évidemment qu'il faut le penser à un moment donné, parce qu'il faut quand même prendre, prendre confiance et prendre conscience aussi des capacités. Mais euh, déjà, ne pas se reposer sur ses acquis, je crois que c'est un, une, grosse, une grosse exigence. Accepter aussi de sortir de sa zone de confort, parce qu'en fait, une fois qu'on maîtrise un sujet, c'est facile hein, d'écrire une fois, deux fois, trois fois sur la même chose. Faire une conférence, deux conférences, puis en fait, on voilà, ne on sort plus de sa zone de confort. Donc pour moi, c'est n'est pas... Est, on se limite quand on fait ça Le procureur est chargé de l'application de la loi. Alors, il, a la qualité, il doit avoir la qualité principale de tout magistrat, c'est-à-dire euh, veiller à une application rigoureuse de la loi. Et il faut la connaître, être intellectuellement rigoureux, honnête. Au parquet, je pense qu'il faut beaucoup aimer le contact avec euh, autrui. Et puis je crois qu'il faut aimer les gens, quand même. Et il faut à la fois un minimum d'empathie, et aussi savoir prendre de la distance avec les situations qui nous sont soumises. Parce que je crois qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un magistrat, d'une manière générale, peut-être encore plus d'un procureur qui n'a pas de doute. Moi, je crois à la force des arguments, aux démonstrations argumentées, donc euh, voilà, il faut être bon juriste, ça c'est certain, il faut euh, bien connaître son droit, sa jurisprudence, mais c'est d'apporter au juge les meilleurs arguments pour remporter sa conviction. L'idée, c'est convaincre, et donc on doit plaider pour convaincre. Donc on convainc avec des arguments et pas avec des arguments d'autorité, donc, c'est comme ça que je vois le métier. On n'a pas d'heure quand on est avocat. On travaille, on est avocat 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, quasiment. Pour vous donner un aperçu de cette année, pendant la période d'enseignement, en fait, j'avais euh, euh, 10 ou 15 heures d'enseignement par semaine à peu près. et. Euh, c'est pas, une, ouais, une trentaine d'heures de préparation à peu près. La journée type d'un magistrat du ministère public, il arrive de bonne heure le matin, il part tard le soir, et entre les deux, il n'a pas fait du tout ce qu'il avait prévu. Et pourtant, il n'a pas arrêté une minute. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Parce que je ne sais jamais ce qui va m'arriver dans la journée. Alors, forcément, quand je suis de permanence, puisqu'il y a dans tous les parquets de France, 24 heures sur 24, 365 jours par an, un ou deux ça dépend de la taille des tribunaux, plusieurs magistrats du parquet de permanence, pour répondre jour et nuit aux sollicitations de la police, de la gendarmerie, des administrations de contrôle, etc., mais même lorsque je ne suis pas de permanence, j'ai pu prévoir de faire une pile de procédures particulières, et puis il va y avoir des urgences dans un autre service, des greffiers vont venir me voir, me solliciter pour ceci, cela, etc. Il va falloir remplacer éventuellement un collègue à une audience, il va falloir, bref, ou une réunion, et donc je ne sais jamais exactement comment les choses vont se dérouler. On est des professions, pour la plupart d'entre nous, qui exerçons en libéral, donc libéral, ça renvoie aussi à notre liberté. Alors ça nous permet de nous organiser dans nos emplois du temps respectifs, mais ça permet aussi d'être totalement libre dans les défenses, notamment en matière pénale, qu'on vous met. L'avantage, c'est qu'on est quand même très, très libre. On a évidemment des contraintes horaires euh, quand il faut venir en cours, comme tout le monde. Mais en dehors de ça, notre emploi du temps, il est vraiment très libre. Donc, si un jour de la semaine, on se dit « là, je travaille pas, je rattraperai le dimanche », on peut rattraper le dimanche. Donc, l'avantage, c'est ça. Le gros inconvénient, c'est qu'il faut savoir s'arrêter. on les monte seul, enseigner, ben on le fait seul. Les articles, d'autant plus, après, il y a quand même beaucoup d'interactions avec les collègues, notamment parce que euh, les enseignements sont coordonnés, les recherches aussi sont coordonnées, il y a des programmes, euh, des programmes de recherche et des projets qui sont... Euh, on a des unités de recherche où vraiment, on travaille avec euh, plusieurs collègues en même temps, donc il y a, il y a une grande dimension solitaire, c'est vrai, mais après, euh, il y a aussi beaucoup d'interactions avec les collègues, il y a un petit peu des deux. Donc Quand on aime bien l'indépendance, c'est un métier quand même assez euh, idéal. Cool. La coordination d'un projet, ça va être en équipe, parce qu'on va se consulter, on va se réunir pour euh, définir tel ou tel axe du projet. Par contre, après, la, la création, entre guillemets, tout ce que... Bah ouais, la création scientifique, en fait, c'est un travail qui est euh, de toute façon très solitaire. Ouais. Le procureur de la République et euh, les magistrats qui l'entourent travaillent énormément en équipe, euh, pour deux raisons essentielles, trois même on va dire. La première, c'est que les magistrats du ministère public, sont soumis au pouvoir hiérarchique. Autant un juge du siège est indépendant, autant les magistrats du ministère public ont une autonomie fonctionnelle, mais pas une indépendance totale. C'est-à-dire qu'ils sont soumis à une chaîne hiérarchique, procureur de la République, procureur général, garde des sceaux, ministre de la Justice. La deuxième raison, les magistrats du ministère public sont interchangeables. Le texte dit le procureur de la République, seul ou par l'intermédiaire de ses substituts, eh bien, exerce l'action publique. Donc c'est une équipe interchangeable. Et puis la troisième raison, c'est que justement, il y a nécessité d'avoir une cohérence dans la conduite de l'action publique au sein d'un parquet. Notre seul interlocuteur, celui à qui on doit s'adresser et le seul qu'on ait à convaincre, c'est le tribunal ou la cour d'assises en matière criminelle. On n'a personne d'autre à convaincre. On développe aussi de plus en plus de, de partenariats avec des avocats, avec des magistrats. On va essayer de justement pour donner un, un aspect pratique euh, aux, aux études de droit essayer de monter des ateliers un peu plus concrets, tout ça. donc euh, Ça, ça nécessite des, ça, ça des professionnels. En fait, c'est des difficultés, euh, c'est la première qui me vient, euh, productives, dans le sens où, euh, c'est aussi ce qui fait la richesse de ce métier, c'est qu'on a des, des, des étudiants différents, parce que c'est des personnalités différentes, vous êtes tous différents. Euh, et en fait, à chaque fois, c'est une réadaptation permanente, parce qu'on va mettre en place des méthodes pour tel ou tel groupe d'étudiants, telle ou telle personne, telle ou telle matière, et en fait sur un autre groupe d'étudiants, par exemple sur la même matière parfois, ben en fait la méthode ne va pas fonctionner. Donc on doit tout le temps tout remettre en question. La difficulté principale, d'abord c'est la masse, parce que nous sommes beaucoup trop peu nombreux par rapport au nombre de dossiers à traiter. On n'est même pas à la moyenne de, des pays du Conseil de l'Europe en ratio magistrat-habitant. Deux autres difficultés à mon sens, c'est justement au parquet spécifiquement l'impossibilité de s'organiser vraiment dans le temps, parce qu'encore une fois, voilà, la variété c'est bien, mais dans la mesure où vous êtes toujours soumis au flot de l'urgence, vous ne pouvez jamais dégager un peu de temps pour être tranquille et puis pouvoir vraiment planifier votre emploi du temps. Et puis la troisième difficulté, c'est l'insécurité juridique, parce que les lois des fils âgés continu, nous n'avons pas le temps de les lire, les assimiler, les comprendre euh, et mettre en place ce qu'il faut pour les appliquer, qu'une nouvelle est déjà arrivée. Mais je me dis que ce n'est pas ma responsabilité. La culpabilité et la peine, c'est la responsabilité des magistrats du tribunal ou de la cour d'assises qui vont trancher. Je suis toujours contente de me dire que mes arguments ont été opérants et ont eu un succès. Ils sont à l'appréciation des juges, ils confrontent les arguments, les si, juges effectivement on a des réquisitions du ministère public qui sont très élevées, et que par notre, notre plaidoirie en défense, on a réussi à convaincre le tribunal que euh, la peine ou la culpabilité n'était pas établie, ou la peine n'était pas adaptée, ben on est content. Oui. c'est une forme de satisfaction d'avoir dit ben, « mon travail, il a servi à quelque chose », parce que c'est ça le but, c'est hein, de se dire « j'ai servi à quelque chose ». On n'est pas obligé de prendre tous les dossiers, puisque c'est ce que je vous disais, un avocat libéral, il est libre. On intervient par voie sur la commise du bâtonnier. C'est le bâtonnier qui nous désigne en tant qu'avocat pour assister une personne qui n'a pas d'avocat qui en fait la demande. À ce moment-là, effectivement, on est obligé d'aller au bout de notre mission et ça fait partie du serment qu'on a prêté de défendre. Et les dossiers en moyenne durent en fonction de la complexité, du nombre de victimes, ils durent entre deux jours et une semaine, deux semaines, en fonction de la, de la difficulté. Et généralement, les gens, qui, les accusés qui comparaissent devant la cour d'assises sont jugés dans l'année où le juge d'instruction a donné son ordonnance de renvoi, enfin de mise en accusation, on appelle ça une OEMA, l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. Les dossiers les plus longs, qui peuvent être aussi les plus complexes, sont les dossiers de mœurs, en fait, les dossiers de viol, notamment s'il y a beaucoup de victimes, ça peut, voilà, les, les sessions sont plus longues. Euh, contrôle, entre guillemets, qu'on va avoir, c'est qu est -ce que, la... est-ce que vous allez réussir à faire publier, en fait Est-ce qu'il y a une revue, euh, un ouvrage, etc., qui va... enfin euh, euh, euh, dont ça va susciter euh, suffisamment d'intérêt pour qu'on qu vous publie, en fait, c'est surtout ça. Après, évidemment, il bah, n'y a pas forcément de... il y a des comités de lecture, parfois, donc, ils... bon si vous écrivez des... <rire> des bêtises, ils vont le voir, normalement, hein, c'est l'idée. Euh, mais, enfin, ça, ça, ça n'arrive pas souvent Et après, par contre... Euh, sur le contenu, euh, non, on est, on est totalement libre. Il y a des passerelles. Euh, avec le doctorat, par exemple, on, on rentre directement à l'école des avocats. On fait l'école et on passe l'examen le, de sortie. Hein. Mais euh, on a cette passerelle-là. On a aussi certaines passerelles, euh, alors, dont je n'ai pas les détails en tête, mais euh, pour l'école nationale de la au d'un certain moment, un certain nombre d'années euh, en droit vous pouvez avoir une passerelle. Pareil, hein, c'est sur sélection. Enfin, l'école des avocats, c'est automatique, mais le NM, il y a quand même une grosse sélection derrière. Euh, et puis vous faites l'école, mais euh, c'est possible. Il m'est arrivé de dire, pas parce que le dossier était trop difficile à lire ou à comprendre, mais de dire au client, là, on n'est pas d'accord, on n'est pas sur la même longueur, donc je ne vous défendrai pas bien. Mais c'est l'avocat qui parle, l'humain qui est derrière la robe. Des fois, il a du mal à se remettre de ce qu'il voit ou de ce qu'il doit faire. Il ne faut pas non plus euh, être trop sensible, parce qu'on voit quand même des sales choses, et il faut savoir euh, rester, se protéger. Il y a beaucoup de noirceur aussi hein, dans le droit pénal qui, qui fascine, et, euh, et, et c'est aussi ça d'ailleurs qui fait que les étudiants s'y intéressent beaucoup. Si on croit un peu en l'humanité, même dans ces facettes où il y a des moments d'horreur, ça permet de rester optimiste par rapport à l'humanité en soi et ça donne du sens au travail qu'on fait. Moi, c'est comme ça que je me motive en fait pour continuer à faire du pénal. Je ne sais pas si j'en ferai toute ma carrière. Avoir conscience que c'est vraiment une richesse. C'est un métier qui nous apporte aussi beaucoup et qui fait sens pour beaucoup d'entre nous de, de pouvoir défendre des gens. Donc, euh, j'encourage tous ceux qui veulent le faire à pouvoir le faire. On est un, je pense, un des derniers maillons aussi de la liberté, avec les juges judiciaires aussi, euh, de protection des libertés, et donc on a vraiment un rôle à jouer à l'intérieur même de la société. Moi je dis toujours aux gens, ne vous plaignez pas de la justice, je trouve qu'elle en fait beaucoup par rapport au prix que vous la payez.